en Envolée. Silence. Le soleil est pris dans le volet et reste là comme une abeille qui volait et qu'un lisse blanc retient dans sa forte étamine. On n'entend pas que le temps vif chemine. C'est un répit si clair, si sûr, si persistant, que l'on croit être enfin et pour toujours content. Et l'on sommeille. Et l'air est jaune comme l'ombre. de soleil dans la chambre, silence, horloge molle, au son faible, enchanté, qui marque les instants du bonheur.